Voilà, euh, on est dans le lobby, tous ceux sur la ressource n'apportent rien par rapport à la par parole en par rapport il y a évangile surtout. Et comme tu as dit que l'évangile, c'est la bonne nouvelle du royaume, c'est-à-dire chaque fois que tu vas sur le marché zambèe, tout ce que nous parlons, tout ce que nous disons, j'allais dire, il faut toujours na la trait ou bien la relation. Nous dans notre être par rapport à la relation de puisque cela est que tout à monde est n'est-ce pas? Il a Puisque ne consiste pas seulement à mais à plus a à dire être disciple. Et Or, chaque disciple a une discipline pour mettre en pratique. Si vous êtes joueur, vous avez entraîneur, en entraîneur. Si je ne sais pas, sportif, vous êtes dans l'art martial. Alors que ça ba l'entraînement n'a eu pas off à fermer ni quoi n'a eu enfin que au moment de la casser pour au compétir. Des moments biso tant toi liban nanzambi, toi liban nanzambi puisque nous devrions quitter, uh, nous nous nous nou devons quitter n'a point mauvais copain aucun n'a point mauvais souci. Ça dit tout ça là, au tout bien progression spirituelle. Alors, tant que tant que moi nanzambi, chaque façon tu vois le message, toi le message pour n'abîser ni on la ce message c'est pourquoi nous avons des adeptes qui ont compliqué moi j'aime lorsque nous parlons de Dieu et que le l'angage est accessible dans le est à la cest dire chaque a une possibilité ou bien ça facilité à comprendre puisque ABC il y a alphabet alphabet il n'y a pas de nouveau pas de nouvelles lettres c'est-à-dire chaque lettre auto yebi depuis e que so ba ba je parle surtout na lang, la, la, la langue française, je ne continuer. on a des choses qui sont à la base, qui la que qui on a a qui qui à Compliquer l'existence à ma et, et, et pour la Et bon, gîto, simple, et puis simple, on to, a tout ça, on a tout ça, on a tout ça, on a tout ça, on ça, on a tout ça, on a tout ça, on a tout ça, on a tout ça, on ça, parole il y a titre de message Oyo Vivre dans la lumière. Vivre dans la lumière. C'est-à-dire, on va vivre la vérité. Ou bien, on va vivre dans la lumière. Il a un message au qui vraiment par rapport il y par rapport à cause comment que comment être sûr que vous moi en d'abord comment être sûr que moi en c'est mieux que que la comment vivre na bon Tant ah, qu'on a sache qu'au temps n'aie comprendre que Yeshua ozali nzambe nabiso alo bi quelque part alo bi je suis la lumière c'est-à-dire quelque part au monde que Jésus alo bi était que j'ai la lumière ou bien ou bien, euh, à, à l'objet que, euh, comment dire, euh, passe par moi, que la euh, lumière, moi-même, je suis la lumière. C'est-à-dire, nous avons la vérité, nous avons la polé. Si la lumière, -ma lumière définir a avons et ça n'a pas de sens, Surtout, la lumière, elle a défini surtout la vérité. La vérité. Il y a aussi que, nous avons que, donc, qui so -so euh, lumière. C'est que tant que que vivre dans la lumière, c'est-à-dire c'est vivre en Yeshua, au en fait. Vivre dans Dieu. Vivre dans la Bonzambe. Vivre dans la Bonzambe. Quelque part, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 5, que nous sommes des enfants, les enfants de la lumière. Ça dit, nous sommes les enfants de la lumière. Nous sommes les Nous sommes les enfants de la lumière. Quo tu as dérivé à Zambèce, ça dit routine à Nzambé, Comme nous avons papa na bisoza lumière, biso tu as dit la lumière. D'où Yeshua lobi na biso. Vous êtes la lumière du monde. Bosali polemo kili. Mais si, de Deux fois biso moko ba na Zambèce tant au vivaka, on se pose pas ces questions pour n'acoyer bah est-ce que nous vivons dans la lumière? Et ceux qui ont dit, je vous C'est toujours répondu, je vous ai toujours répondu, je vous ai toujours répondu, je vous ai toujours répondu, je chaque moutou a par Puisque, individuel au fait, chaque moutou a à répondre, nest n'aba pas euh, na pas acte viva ki Chaque moutou a juger, juger selon euh, comportement selon état na e. Chaque moutou a cause la juge selon euh, relation à na, donc, euh, donc chaque moutou a co a récolté n'est-ce pas ou co donc euh, donc les lois il important tant aux en aboi et comment ko tambola e, la à lumière premier, euh, premier verset dans 1 chapitre 5 verset 5 na zotangou, rapidement donc un Thessalonicien, Rapidement micro mais entre-temps je cherche un Thessalonicien, chapitre 5 verset euh, 5 tout vous verset 5 voilà donc, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 5, L'Obi-Bouye. Boyé. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. » Donc, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 5, L'Obi-Nabandeli. « Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. » Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Euh, Verset ou bien passage Oyo, oh »« il y a un peu de a un il a il a il y a un a Vérité, vrai, propre, saint. Alors, ceux so qui est allé, lumière, et bon, tout ça, il y a lumière, e bon, anini, vivre na jour. pas bien il ça, il y a ça, il ça, il y a tout il mais ce qui lumière les alliés locaux nous comme monaengo supposons que mutu moko boé à quoi ici je veux dire locaux moko tu peux en guetta il y a il exemple on est que que ça mutu ma be mutu m'engage ça mutu ma be à quoi ici donc coutonaye à quoi ici munduki naie tout ça pendant que tout ça n'a qu'à ta lumière à mon a placé mundu qu'on est sauver Exemple. Mais ce qui n'a Molili, moi bon mouna n'ouez zate ni assassin, ni moutou bainga il opère, le diable Quelque part, la Bible nous dit, nous allons rapidement le passage dans, dans Ephésie chapitre 5, verset 8. « Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans, lumière dans le Seigneur. » Or, les enfants du ténèbre, ils ont battu à satana. Ça dit, les ténèbres, ils ont battu la molili Ce qui nous dit, « lumière c'est que le diable » « Azali salut ténèbres or la lumière est allée qu'apparaître pour « polet esrat tout jour esala c'est-à-dire quand on dit jour ce n'est pas le jour de l'heure mais ce jour il y a il y a donc il y a il y a lumière il y a il y a éclairage au en fait tant que ce qu'on nuit ce n'est pas nuit car il y a mais nuit il y a obscurité donc le ténèbres c'est l'obscurité la nuit et la lumière c'est le jour ou bien le bien alors, ce qui est as tu as dit vérité, fait, cacher, que tu as dit que tu Nous dit que tu as dit que tu as dit que nous as dit la tu as dit que tu as la que que Or, ce qui moutou, c'est que la, euh, euh, la nuit ou bien le ténèbre, c'est aussi se cacher, c'est-à-dire être quelqu'un qui a une vraie identité. Ce so qui moutou, c'est vraie identité, c'est-à-dire qu'il il se cache, c'est-à-dire a double face, cest à a une double face, c'est-à-dire a mais mon abattou soki ali ngia ke même même même dans moi exemple na ko bou na ba banque se oh ce que masqué pour na tu comme invisible mais ça dit la il cherche na na kati été mais ben vivre dans la lumière ici pour et est allé que nous devrions vivre selon la vérité de Dieu. Tant que tu as vu que tu tu as que tu as vu que tu tu as que euh, tu n'as pas un dialogue avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants, avec tes frères, avec tes soeurs, ou comme il renfermé ». Non, vivre dans la lumière, ça à dire tu peux tu, non, tu dois, pas tu peux. Quand tu vis dans la lumière, ça dit dire tu dois partager ça dit, cette vie de la lumière avec d'autres gens. Au besoin mange en face, en commençant par ta famille, ta propre famille, cest dire ton foyer à toi. Ça dit, moi, dans un zambé, o, à ça que vivre ténèbres. Tu -ben dans la ténèbre. la Puisque dans c'est comme si quelqu'un il, il est en train de vivre une autre vie qui nous présente. Au fait. Ça dit, nous avons que nous la lumière mais lorsque avons vu que la avons que et ça, même, quand un bateau qui c'est C'est pourquoi, quelque part, nakata a un bateau qui a un bateau qui qui vivent une qui vivent une ça dit, dire vous vivez la vie apparente de Dieu, et tu vis dans les ténèbres. Or, vivre dans la lumière ici, Ça veut dire ce qui a ta frère, ta sœur, vous avez un problème, au avez un problème, vous avez un problème, vous avez un vous avez un vous avec le Seigneur. Vous avez un problème la faiblesse. Vivre dans la lumière ici, ça veut dire, que il faut te confesser, ma bien entre les bisous. La Bible est claire quelque part. Il dit que nous confessez le, donc, euh, dire, le péché. Vous bon, confessez le péché entre vous. Si tu as fait quelque chose, de, donc il euh, y a ma, il y a ma bête et pas une zambè. Yomoko atangke muntu. À tout ça que on a tu confesses le bien que Je ne dis pas ici la confession d'une église catholique. Ok, non mon père j'ai commis, J'ai je péché Non non, ça dit yomoko nakati na bandeko. Je sais que nous sommes en train de parler des choses de Dieu. Je veux être serein avec mon Dieu. Talababunga na osala yango bona bona bon. Au peuple si, c'est-à-dire, au exposer ma bête, osala nakatiya molili. Pourquoi? Lorsque tu vas exposer le mal, c'est mal et qu'on le sous ou qu'on le sous facilement Pourquoi? Puisque le mal, c'est c'est c'est c'est cacher nakatiya expliquer un démon à asakoe laio. Ce qui au donc au au dénoncer encore encore encore ça va on va prier pour toi yo mo ko mon a peu ko ma peu le sus donc a les na katé moté manayo c'est-à-dire vivre dans la lumière ici c'est être euh, euh, comment dire euh, irréprochable en fait irréprochable son baba tu vas savoir toi parce que quand tu vis dans la lumière tu ne tu ne sauras plus cacher euh, comment dire tes, donc tes œuvres et comme bon, bon bah na sous souter, bah œuvre que nous avons à la bat bataillon, c'est parce qu'on manie en go. Donc, d'où il faut que ça à la irréprochable, parce que la bataillon, ba mon bah œuvre, na veut ça, bah œuvre, monko ya malamu, na misu na nzambi. Ce qu'on vit dans la lumière, on est obligé, je veux dire, on obligé à vivre dans la sainteté, bien sûr, pas avec ta propre force, non, mais avec l'esprit de Dieu. Mais lorsque tu vis dans la lumière, tu es plus conscient que d'autres gens qui ne vivent pas dans la lumière. C'est pourquoi un chrétien qui se cache derrière comment dire, sa vraie face, c'est un chrétien hypocrite. Or, les hypocrites n'hériteront pas le royaume des cieux. À quoi bon de te dire chrétien devant le gens, mais tu sais que tu n'es pas avec Dieu. Tu n'as pas une relation étroite avec Dieu. À quoi sert À quoi bon Ou bien tu as à ton conseil, ou bien tu as à faire bien, mais, mais est-ce que tu es sûr que tu es bien mis sur la est-ce que ce n'est pas bien lorsque nous prêchons des choses comme ça, et puis après, il y a que nous découvrons. Ce que tu dis là, je pense que la vie est double. Je dois changer. Il y a une sœur donc, tu dernièrement dernièrement, je vais dire même une mère, puisque tu Mama dit que tu tu tu on nous montrait des choses mais nous comprendre que nous bosse de côté à l'élo ils sont différents ma mais pourquoi pourquoi frère grand maman ils la adepte na côté adept ba, ont oh, na. la preuve que auparavant euh, même ceux qui ceux qui pasteur à à côté c'est-à-dire, on vous cachait la vérité pour Or, le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans la vie d'une personne, il trouve une matière à connaissance, à... À... À... À... à faire développer, n'est-ce pas, connaissance aux en ne mais ceux qui battent au baté à kabino bah bana côté à kala bah côté à bino na façon de respecter que bino bo respecté ndé bangos c'est-à-dire c'est comme si bango balingi balingi bazala que non ils sont là donc quand dit bango ni bah comme dika entre bissonan nanzambe bango passe à place wana ils vont vous prêcher des choses oh que pour na bango botika ka na scène à bango et pourtant lorsque nous prêchons des choses comme ça il faut me poser des questions depuis que n'a n'a n'ndimela nzambe makambo na yoka déjà et na sale la a na, na, na, na yoka c'est important pour moi. faut que tchang, je dois faire un effort de, donc d'avancer moi je donne souvent des exemples comme ça classe la euh, première année à quelle première année na première cest première année après 6 ans il faut on a sixième e 5e après 6 ans a c'est que soit et pourtant il faut avancer puisque Éphésiens 4 11 il y il y a cinq ministères où on a, on a un, de pésa, ça a un de perfectionnement de saint. C'est-à-dire, pour être parfait, pour se perfectionner, il faut faire des progrès. Or, lorsqu'on fait des progrès, il y a un progrès toujours positif pourquoi pour ce progrès à positif et comme ça donc régressement et comme ça au au sens qu'on dégraisse au plutôt au sens qu'il et pourtant progrès faut avancer libosso or pas na homme na nzambe homme na bolingo nzambe il faut avancer vers lui or lui comme il est lumière il faut vivre, la lumière, ma et puis tant ma nous le Saint Esprit à et pour, pour, pour être parfait dans le lobby, il faut, yomoko, il faut vouloir vivre dans la lumière, dans la vérité, dans la polé, sans se cacher la face, sans se, se cacher derrière ton mur. Mais il faut donc se dévoiler « Yomoko ». Bati oba balobanini soki ndoki baloba nini, so ki ndoki o devwale angoi kima ka yon, so o kindo ki, o lobi kindo ki, ndoki, ki ango ke, nasa ndoki, de batu bako priyepo pe pe na opo kindo ki angoi kima. Ndengi mogo pe yon pe, petroza pe chretien, menchokosana bat demo nakati na yon. On a 4 mois, on a 4 nous avons a 4 faire, on a 4 mois, on a donc, et tu te sens er moko komarakilo ozoébater bon na n'assemble la langue mais er moko mouna posa, ça ensemble la pezater er moko Ça dit, le le diable va s'arranger à ce que oza oh la deux fois oza -oh. boue deux fois oza boue y'a un monin zamba za loba asa koloba ke kieno na on a balance n'a tal, na un ba œuvre na yo n'a monié oza ni chaud ni froid hein c'est ça dit, ni froid ni ni bouillant mais comme oza froidé oza peu chaudé c'est oza tiède na katikati donc je vais faire quoi oh -oh. je vais te vomir ça dit, « n'est makamwanza mbesa ka ndambuté soit zo na kati ou bien zo li banda pour pour pour dire que nga ina lo ba toujours pe que non mwana nzamba ndambu asa la il faut bande ko to componne makambo il faut ma moto zo lo ba et interpeller yo zo kangai des fois lorsque nous nous donnons je vais dire le temps ya côté habisso saka mingi mingi poto bongisa poto changer façon qu'ozala Potos se examinaka chaque fois. Potos sera examen de conscience chaque fois. Namonate mutu na te moutou, bangal le fonamiko fona sa. Nan mon Puisque le mensonge vient et ou ta la katia moutou. Or, une personne qui est consciente ne peut pas se mentir, examine même, même, même pas na sens. Or, ça dit, tango yo mo go miyebi. Ça ne sert à rien ko se cacher ko louka, o changer le langage pour atou bah, ba kan sa que komi mo nan zambé, au komiko la ta nandengi mokoboye, au komiko, hein, comme tu te disais qui dernièrement, au lati qui t'emballe comme aux amours na moi, sur ce qui t'emballa sur ta frère, au lati, on a une chemise, on a une mouton, mais entre-temps, ce que tu fais, et ce que tu vis, c'est deux mondes différents. Je ne dis pas que ça bien comme ça, c'est mal, mais ça ne sert à rien qu'au lati pour soi bon, mais entre-temps, tu sais toi-même qu'il y a quatre nos amis et l'autre côté. Or, ce qui est important, c'est quoi Il faut ton l'ukato changer Façon d'absence de vivre. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Rapidement, rapidement. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. On va trouver ça. verset euh, 14, Philippe chapitre 2. Euh, Philippe, euh, ça, Philippe, chapitre 2, verset 14, le Bible. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez, afin que vous soyez irréprochables et purs des enfants de dieux irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue parmi laquelle euh, vous brillez comme de flambeaux dans le monde, portant la parole de vie et je pourrais me glorifier au jour du, donc, de Christ et n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Donc tout ça, monde a dit que c'est chute, cest à Faites toute chose sans murmure. Par exemple, dans le thème de la au lieu de dire que mon est ce que je me retrouve mon frère à de temps, il y a un peu de il y Non, non, non, non, de a façon a et vous que, comme ça que ça c'est comme c'est pas comme Mutasa ko cest pas comme non non cest comme ça va être une parole de Dieu Oh ce que ça par parole Nzambe il faut ça bien à ce, maths, ce que ça là, comme donc est-ce que vraiment hein, avec ma hésitation, est-ce que je peux faire ça, ça non. il faut tout ça dans tu sais même pas définir comment servir Dieu, tu sais même vous même pas par où commencer. Donc ceux qui question ils à Bongo, mais tout est-ce que tout enfant de dieu doit faire l'œuvre de dieu or faire l'œuvre de dieu consiste à faire la volonté de dieu or volonté de c'est ça la volonté de dieu comme tu es enfant de lumière ça dit tu es la lumière aussi tu dois briller là où tu es faut pas te euh, te confondre avec Batmosusu ba y na kat na binoso ba paye ba za huit yo comme na 4 9e ba za confondre que ou penaba naba ba, na baia non il faudrait que yo attend que moi na nzambe même si tu es là ou ba tu ba sa ka mabe ba monne la différence wana ba, ba, ba, ba, ba monne non non non oyo oh asa le cola bisoté c'est ça vivre dans la lumière c'est pas que non tant que anabababanza mbé comme banan comme le la voire même là tu ne vis pas tu vis pas dans la vérité de moi de comme j'ai je, je parlais la fois passée, était sur nan nan de Kony c'est bien de fois de parler, ma frère pasteur c'est pas mauvais, c'est bien. Mais yo Est-ce que tu as eu le temps de t'examiner te, te, jusqu'à la fin non Qu'est-ce qui me manque pour ça progress avec le Seigneur Qu'est-ce qui me manque pona koma muinda solo Yeshua a dit qu'on a quoi servir dans le monde? Pourquoi Il faut que les alliés, ça il faut que les alliés, les alliés, les alliés, les alliés, les alliés, les alliés, les les les les insectes du village, place que place on euh, mauvaise pensée, euh, manque de contrôle de soi. Voilà, ça m'a Mais bien aimé, la Bible est tellement claire et puis complète que ce qui m'a dit, il n'y a pas de progrès. Il y naïe a une faute. Il y naïe a une faute. Parce que si vous avez dit Galate 5, Galate 5, Galate 5, 2:2 marcher marcher selon l'esprit pour ne pas donc accomplir les désirs de la chair. qui doit faire. c'était difficile pour des gens comme Pierre, Paul, Jacques Pourquoi? parce qu'ils n'avaient pas au fait euh, euh baz, bazaki, Bien sûr, avec l'esprit, mais ils n'avaient pas la parole écrite pour le La Torah qui était avant, ils avaient plus pour bah juif, comme le Boébi, même judaïsme, religion, ils qui même avant le christianisme. C'est-à-dire, tant qu'on a avec la parole de Yeshua, ils avaient plus la bonne nouvelle du royaume, le message était plus centré pendant un à Bokozalikolo. Mais là, ces gens ne vivaient que de l'esprit. Ça à dire vivre par, par par la foi en esprit. cest dit dire qu'ils n'avaient pas comme biso Philippiens 2 eux ils pas ils n'avaient pas cette possibilité. Mais ils ont travaillé que les gens ont dit, nous nous, nous, nous, nous avons la possibilité de nous avancer avec avec la parole quoi avancer même dans la connaissance. Vous, vous imaginez que Bible vous pouvez vous imaginer, cette Bible est une richesse, mais est-ce que tu prends le temps de lire la Bible Comme je dis, ne lis pas la Bible pour prêcher les autres, mais lis la Bible pour que tu te prêches. yo comme il d'abord, et que la Bible devienne euh, dire ton livre de chaque jour. Est Ce qui ça la temps de que je t'encourage de le faire. Puis si tu le fais pas, tu pourras pas comprendre ces choses. Ces choses sont faciles, facile mais peut-être et que vous n'avez pas de mais, mais frère, tu as parlé mais je vais faire comment pour savoir que je marche dans la lumière oui quand tu, tu marches dans la, la, la, la, la, la lumière tu verras que ma baignoire se exposer à à la de quoi je parle maintenant peut-être aux huit à peut-être à l'envers au on a mais après tant donc lumière que que pourquoi puisque je n'ai pas vu donc lumière suffisante d'où quand tu es dans la lumière tu vas bien te vêtir même c'est comme ça même quand tu vis dans la lumière dans la lumière plutôt ta vie sera exposée pas naio moko et pas moko mais bien-aimé vous la pas compris la fois dernière pas compris et on va on va prier pour toi mais si toi toi tu le fais pas tu penses que tu dois tu dois cacher ta face tu dois cacher tes, tes habitudes tu dois cacher plutôt ton, ton mode de vie et ça le rendre un mauvais service Donc, je pense que le message Oankolo, il est tellement clair que il euh, n'y euh, a pas, je ne sais pas, il n'y a pas des explications à donner euh, que ce qui est tout à que que le Seigneur a dit. 1 Jean, chapitre 1, verset 7 lui par exemple, Ah ok non. mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Yeshua, « Son Fils nous purifie de tout péché. »« Si nous marchons dans la lumière, comme lui, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. »« C'est là où tu marches comme lui, c'est là où tu te tu te comportes comme lui. »« Tu n'es pas un enfant de Dieu. » Un enfant de Dieu c'est celui qui comprend que oui Mutasaliga mabe c'est même pas lui c'est le démon qui est à lui mais comme on ne peut pas combattre le démon avec la chair moi je veux prier Il ne faut pas que Yoku makoi n'a pas non un enfant de Dieu n'a pas la haine sauf comme il la haine ogote ya batundegeni bat basa kinzamba mabe vous comprenez un peu c'est l'homme qui s'est séparé de Dieu c'est pas Dieu qui l'a fait, mais c'est l'homme qui laisse, qui qui qui a qui a accepté, n'est-ce pas, de prendre euh, comment dirais-je, cause quoi euh, donc euh, comment dirais-je euh, matière, il y a diable à, donc à rejeter une zambè. Mais une zambè n'a pas l'ingénier à y aller à l'ouvrir sous son moutou, à l'ouvrir sous son moutou, c'est ça Dieu au en fait. Dieu n'est pas euh, rancunier donc rancunier. Quand on a une zambè, on a pas rancune, n'accepte n'ayez. Non, c'est pas ça, ça pas, ça, pas de sens. Oh on ben e, uh, uh, non, man, mbete. De bref, to tika na tambouke, uh, je pense que uh, uh, ce qui est question, c'est que je pense que ce qui est question, c'est que je pense je pense que non, on n'a je je pense que je pense je pense que Jean non non non non 18 18 Éphésiens Éphésiens plutôt Éphésiens chapitre 5 tant Éphésiens chapitre 5 rapidement et puis après n'ako go... puis ça peut être parole sur so qui nous de la question tout à Baksele Omo ko déto aussi ça pour à 22 h 21h53 voilà Éphésiens chapitre 5 Ok. Toujours à partir du verset 6, donc, Ephésiens chapitre 5, verset... Toujours à partir du verset 5, donc, Ephésiens 5, 5. La Bible, la Bible nous dit ceci. « Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. » Mais continuez. « Que personne ne vous séduise par de vains discours car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. On va continuer. donc aucune part avec eux. On va continuer. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière, donc lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants des lumières. Ephésiens chapitre 5, verset 8. Autrefois. Vous étiez ténèbres, c'est-à-dire, vous avez quand même parlé, nakati a mouli li, nakati ya mabe, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Mais l'elo, beaucoup mis bana, ya polé, beaucoup ont parlé, nakati a vérité. Pialo mi que marcher comme les enfants des lumières. Alors beaucoup tambola là, vous se comporter si vous vraiment on va dans un nzambé basalaka. Le il y a lumière basalaka, le cabana, là. Et puis, pour nous, on obi, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Bonté, justice et vérité. Maintenant, nous avons souki ce message dans awa. Quand tu. Quand tu pries, ou bien quand tu te poses des questions par rapport à la vie éternelle, est-ce que comment on a niveau comité à la bon, on a salaka, ou bien on a ça là, est-ce que je euh, muté malangaï euh, bato na kanga ou Est-ce que na lipsi, na lipsi, na lipsi bango, bango de vrai? Est-ce que yo, ensemble? Est-ce que je j'avance vers eux pour un côté Est-ce que nzamba se Ce sont des choses comme ça que, na naka. Pour nanini, pour kousala, malamou. Or, malamou, na il faut donc euh, plutôt na la na bonté. Justice et vérité. Or, vérité, il y a une lumière, il y a une solo. Je pense que, pour que vous vous souveniez de à oua, pour la boucle, na so -line de une ou bien il y a trois minutes, pour la frère junior Oui merci euh, merci beaucoup pour Tout pour, pour moi, tout bonne bonne bonne bonne Si bonne bonne un combat avec ça, moi, bonne pour moi. <coughs> je te rends la parole Ok, merci. Frère, Calombo, le coup, le bas, le le batte, pas grave. Sœur, so, ah, a... ok frère, Loba. oui, vas-y. Voilà, merci beaucoup pour ce message deux frères. Il a vraiment mon ma casse. Je suis Je Je suis de famille, de Je suis en en ligne. en ligne. la tout le temps Tolokate a commis qui dit ça. Il a dit de chercher la paix avec tous. Mais comme la circonstance, vers le bateau. Nous dit ça. Nous avons et Nous avons Nous Nous avons bateau. a commis aux gens avançent, aux gens aux on va ah, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, on mais est-ce que, ce que de mais on mais c'est vraiment au Non haut Mais a que tellement tout ce que comprend il bien sûr. Bon, en fait, comme ça a mal Exacte. Toujours malamou, hein, tautologie. Quand ça malamou, il faut t'agre toujours. Pourquoi? Puisque, euh, moutant ça malamou, à continuer ça malamou. Pourquoi? Puisque, euh, yeshu en a quoi? Basan que, basan que fin gaby que nos pères, par, pardon leur cas ils savent ce qu'ils font. C'est que moi je veux te dire exacte que, ceux qui m'entourent, par exemple par le biais que Alinko. Ou bien, vous vous sentez que vous avez mon mot, vous vous senti que vous vous Bien sûr, vous avez possibilité de vous Soit vous continuez de vivre dans le ou bien soit vous vous retirez, mais pas en étant un ennemi. Puisque la Bible dit que si cela ne dépendait que de vous, soyez en paix avec tous. Ce qui est important, vous avez un problème, ce qui est un problème, mais alors et puis après, tout monde a que vous avez un stupé à parce que l'amour n'est pas toujours réciproque. Et c'est comme ça la loi de la nature. On a grand frère, à petit frère, na yo, grande soeur, petite soeur. Mais eh, on ke, bon, euh, à rien, euh, dire, a un fort frère. On a un frère qui On a un On qui a un On a On a un On a un On a a un a un a mais il y a un par y a un rapport à ma geste. Alors, je ne pas que non continue dit vous avez dit que mais dit que vous avez vous avez dit dit que nous So qui problème, na yo, vous avez un problème qui vous que vous avez un problème qui vous ont dit que vous avec qui vous ont que un qui que qui que un qui vous que qui c'est-à-dire dit y a les conditions Moi, mon zambé, au fait tu ne vis pas pour toi pour au fait tout tout ce que tu commences à faire tu vas commencer à faire il fait ça a toujours leçon j'ai tout fait pour que Kim, à moi ne pas un garçon un frère mais je comprends qu'il a toujours la compassion tout le monde a parce que si on a appelé, il y a Re il n'a pas eu le temps de vivre. Mais sur lesinfos, à exemple, a eu un problème, frère, tout Après, par exemple, le temps de vivre. Après, il a eu un Il a un Il a eu un problème. a eu un problème. Il a eu un Il a a ça un pour Il a pour Il a Il a oui, merci beaucoup, frère. Merci. Voilà. Est-ce que moi plaît encore que c'est le cas? Frère, à l'objet, moi vous plaît encore que quelque chose? M'habite frère, frère Joseph, ou Fozana non? Oui, ça va, d'accord. Oui. un message. Merci. Donc, c'est important. Oh, non, la rue Colbert, c'est vraiment difficile dans le ténèbre nous à mona erreur naï à défaut donc des caractères quoi c'est toujours dans la lumière qu'on pourra bien voir donc euh, si nous marchons dans la, si nous demeurons dans la lumière marchons aussi dans la lumière donc vivons aussi dans la lumière donc ilimkolo bababilog ba caractère naï parce que tout ça côté p caractère oui, les vraiment, donc, et euh, Alors, quand on demeure dans le ténèbre, quand on marche dans le ténèbre, ils pas si tout le monde a même caractérés bah, dans Ils ont ils allaient passer, pourquoi les seigneurs, aient bah, brisé briser le davantage. Parce que je pense que la fois passée, tout le monde a été sur le brisement, c'est important. Donc, euh, si nous voulons vraiment passer par le brisement, qui nous amène à tailler le donc c'est à nous de chercher de demeurer et de marcher dans la lumière pour que Zambélande qui s'abuse défaut en fait tout s'est tout nous sommes prêts Moutazali la facilité à comment on pas il y donc nous avons la facilité à bah défaut et pas bah défaut et vie à bah tout facilement mais nous avons des difficultés, il y a des erreurs, des caractères très compliqués, même pas dignes. Il y a des sont nous sommes plus le, le, le premier. Donc il y a des gens qui des fois et pas tout. Donc ça doit vraiment nous enseigner. Dans prière, vraiment que si nous voulons demeurer vivre dans la lumière, que nous avons à fond nous sommes temps, d'un peu de à d'un peu de temps, d'un peu de temps, d'un peu de temps, d'un Seigneur de temps, d'un qu'on de temps, d'un peu de temps, de temps, d'un peu de qu'on a vraiment un souma donc, enfin de demeurer et de marcher vraiment dans la lumière, quoi. C'est que moi, j'allais ajouter Voilà, voilà. Donc, euh, marchons dans la lumière pour, euh, n'est-ce pas, euh, voir nos fautes. C'est très important. Si la parole de Dieu est en nous, euh, nous ne pouvons pas être, euh, donc, euh, bah, hypocrite. Même ceux qui ont les même ceux qui ont le capable eh, euh, eh, de Donc, continue a pu être ensemble. Je suis ça, comme comme comme comme comme comme on comme comme comme comme comme comme comme je à nous tous chaque moutoua, donc chaque moutoua, sa attention et donc comme sa façon de vivre je pense que tout je pense que tout le monde a a et par na bango grâce pour avancer donc euh, je bénis le Seigneur pour cela, que le Seigneur nous bénisse euh, et tout au... Kutanibalasim Malor, shalom.